Le site Documents d'Histoire et de la Géographie regroupe plusieurs centaines de documents historiques de tous genres. Sources primaires, extraits d'écrits d'historiens, des iconographies, des graphiques, des cartes, etc. Ces documents touchent des sujets variés de l'histoire occidentale, de la géographie et de l'histoire du Québec et du Canada. Mais comment fait-on pour effectuer une recherche et trouver les documents qui nous intéressent? Il existe trois possibilités différentes pour mener une recherche sur le site et c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Les documents du site ont été créés avec l'intention de répondre à une question de travail. Au départ, ils font partie d'un dossier documentaire sur l'histoire ou la géographie. Par contre, les documents peuvent être réutilisés dans d'autres contextes. Une des manières de chercher un document consiste à explorer la liste des dossiers et leur contenu. Les titres et les questions de travail de chacun des dossiers vous aideront à cerner les sujets traités et à trouver le ou les documents qui vous intéressent. Par exemple, si vous cherchez un document sur le commerce des fourrures, vous pourrez parcourir les dossiers suivants les étapes du commerce des fourrures, Montréal plaque tournante des fourrures, etc. La façon la plus simple de faire une recherche est d'utiliser le moteur de recherche du site Documents. Vous pouvez écrire un mot ou une expression en lien avec le sujet qui vous intéresse. Le moteur effectue une recherche dans le texte des documents. Par exemple, si on écrit fourrure, Près de 50 documents apparaissent que vous pourrez consulter en grand format. Vous pouvez également préciser votre recherche en ajustant les paramètres suivants. La catégorie vous permet de raffiner votre recherche en sélectionnant une période historique. Vous pourriez aussi rechercher les documents créés par d'autres utilisateurs en modifiant l'auteur. Le moteur de recherche ne permet pas toujours de faire ressortir tous les documents sur un sujet. Une autre option, c'est de chercher par période historique. Ce type de recherche peut être utile pour s'inspirer dans l'élaboration d'une évaluation. Pour en savoir plus sur les ressources du récit du domaine de l'univers social, visitez-nous au récitus.qc.ca